exercice, le but est de faire une représentation cumulée des naissances dans le temps. Donc j'ai besoin des naissances et je vais cumuler du coup le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Je vais prendre toute cette plage. Je clique sur le bouton diagramme et les cumuls se font ici sur la zone avec cette option en empilant les données. Dans les plages de données, je vais utiliser la première colonne comme étiquette, donc la première colonne étant les années de naissance, et donc qui vont se mettre en bas. Et cela permet d'avoir le cumul des naissances des hommes et des femmes.